toi, Aujourd'hui, je voudrais te parler de la nuit noire de l'âme. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ce concept C'est un concept qu'on découvre quand on rencontre des personnes qui parlent de l'éveil spirituel. La nuit noire de l'âme, c'est une phase qui arrive, alors je ne vais pas dire à tout le monde parce que j'en sais rien, mais qui arrive régulièrement à plusieurs personnes qui ont vécu une phase d'éveil à leur éveille alors qu'est-ce qu'on va dire éveille à sa divinité éveille au fait que euh, on a une raison pour laquelle on s'est incarné pour laquelle on est venu vivre sur cette terre euh, que les choses n'arrivent pas par hasard que les synchronicités existent une fois qu'on s'est rendu compte en fait qu'il y a des mécanismes et certaines lois dans l'univers on on trouve que c'est juste trop génial et donc du coup on expérimente un petit peu tout ça, la loi de l'attraction notamment. On fait plein d'expériences extraordinaires et on découvre à quel point la vie est magique au quotidien. Et suite à cette phase de magie, d'éveil et de... Voilà, tout est génial et fantastique. Il peut arriver cette phase que l'on va appeler la nuit noire de l'âme, qui est en fait un moment où l'âme refuse de vivre enfermé dans ce corps et du coup on se retrouve dans une espèce de dépression une phase très noire très obscure il peut y avoir des envies suicidaires en tout cas euh, en tout cas il y a un dégoût de la vie on a un peu on va dire cette mélancolie de l'ailleurs on n'a pas envie d'être ici on n'a pas envie d'être sur terre euh, c'est ce qu'on va appeler la crise existentielle on se demande pourquoi j'existe Pourquoi je... Mais pourquoi Qu'est-ce qui m'est venu à l'idée le jour de ma naissance Pourquoi je suis venue là euh, Qui c'est qui m'a envoyé Pourquoi on m'a enlevé de là où j'étais avant J'étais très bien avant. Et, euh, et donc il y a, y a cette espèce de refus de la vie, mélancolie d'un ailleurs où on a envie d'être, euh, mais qu'on n'arrive pas à contacter, on se sent un peu seule et dépourvue de certains moyens de communication. Voilà, C'est une phase qui est plus ou moins longue, sûrement en fonction des personnes, qui n'est pas du tout agréable à vivre, à traverser, mais dans laquelle, on a, on, même si on a des envies suicidaires, même si on n'a pas envie de vivre, on n'a pas non plus envie de mourir. C'est un espèce d'entre-deux, de on ne sait pas où se mettre, on sait, ne on sait pas... Quelle est notre place Et donc, du coup, on cherche sa place. Et en cherchant sa place, on va déconstruire plein de modèles, déconstruire plein de mécanismes mentaux, plein de relations, plein d'habitudes, euh, une carrière professionnelle, des... voilà, on va déconstruire plein de choses, même peut-être une maison qui a été construite, Et ben, on va vendre tous les meubles et, et passer à autre chose dans un autre style de vie. C'est Ce, un petit peu un passage de s'épurer, en fait, et, euh, après cette phase de déconstruction que nous permet la nuit noire de l'âme, on, on ressort en fait un petit peu tout neuf, <rire> un petit peu plus léger, et c'est une espèce de deuxième naissance qui est possible sans certains mécanismes desquels on a réussi à se débarrasser grâce à cette nuit noire de l'âme. Là on va reprendre en fait le goût de la vie, on va savoir pourquoi on est venu ici, et surtout on va comprendre que on ne peut pas se permettre de vivre cette vie-ci, c'est-à-dire depuis notre naissance jusqu'à notre mort physique dans quelques dizaines d'années, on espère. On ne peut pas se permettre de vivre cette vie-ci sans réaliser ce pourquoi on est venu. Donc, euh, on réalise que notre vie nous a donné des dons, notre vie nous a donné des expériences, des parents, des mécanismes, une personnalité, une culture, plein de choses. Et on doit utiliser... Tout ce qui nous a été donné pour réaliser quelque chose Qui se trouve être en plus quelque chose qui nous tient à cœur Quelque chose qui euh, nous fait plaisir Pour être heureux, on va être obligé de suivre notre cœur Et de faire ces choses-là qui nous font plaisir Parce que si on ne les fait pas, on risquerait de retomber dans Ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme Qui est une phase de, voilà, de grande tristesse euh, D'obscurité, de, de, d'abondante solitude et, euh, et de non-sens à la vie. Et, et, de, et de refus de la vie, en fait. Je ne sais pas si cette vidéo peut t'aider. J'espère que ça peut t'aider. En tout cas, il euh, n'y a pas beaucoup, beaucoup de vidéos sur le sujet. Donc, euh, je trouvais que c'était important d'en parler. Si tu as des questions, si tu as besoin de faire euh, qu'on fasse d'autres vidéos sur le même sujet, bah. N'hésite pas à les rajouter en commentaire, ce sera avec plaisir. Euh, est-ce que toi tu as vécu une nuit noire de l'âme Est-ce que tu es peut-être en train de traverser ça euh, Comment est-ce que tu le vis Est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu voudrais rajouter dans cette vidéo Voilà, je te dis à très bientôt. Si tu veux euh, te concentrer sur les choses positives, quelques petits conseils, ben, fais un journal de gratitude, ça, ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et tu peux t'inscrire au programme de 21 jours pour trouver ta mission de vie. Ça peut t'aider à commencer à construire et à sortir de ce mécanisme de non-sens à la vie. Et du coup, avec ce programme, tu peux commencer à trouver ce pourquoi toi, tu es né Et peut-être prendre le courage de le réaliser. Allez, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.